Bienvenue en Bretagne Donc le jumelage organisé entre la Chambre de métier de Bretagne et la Chambre de métier de Bavière s'origine dans la volonté d'un rapprochement entre non seulement les deux chambres de métier, mais les deux pays. Ça s'inscrit dans le cadre de la démarche de Gaulle à Denauer. Et dès 1963, les deux présidents respectifs ont eu l'idée de lancer un jumelage et un partenariat entre à la fois les élus et le centre d'apprentissage. Le premier volet est celui des élus, donc il y a un échange régulier entre les élus et les membres des chambres respectives tous les ans. Le deuxième volet est celui le plus constitutif du jumelage, avec un échange d'apprentis au mois de septembre et au mois de juin, alterné sur différents métiers, notamment la coiffure, et la carrosserie et l'automobile, qui sont des formations qui sont plus faciles à mettre en œuvre. Et puis le troisième volet, qui est plus novateur, est celui d'un échange entre les cadres des deux structures. Nous partageons avec nos amis bavarois les vraies valeurs de partage et de transmission avec nos apprentis. Très bonne rencontre et très bon échange entre les jeunes. Très bonne relation au niveau du travail aussi, parce qu'ils ont travaillé sur une deux chevaux qui est ici présente. Donc euh, satisfaits, eux aussi. Et je remercie encore Christopher et Léo. Mon collègue était super nette, euh, mon Schüleraustausch-Kollege, et je voudrais jederzeit wiederkommen. Je l'ai déjà fait cette semaine jusqu'à mais je l'ai Merci. Très enrichissant. Euh, ça m'a permis de découvrir euh, une autre facette euh, du métier euh, de carrossier. Ce n'est pas du tout la même chose qu'en qu France. Merci à l'Office franco-allemande pour la jeunesse, pour avoir su y investir dans ce partage d'apprentis.